Les Oscars. Euh, D'ordinaire, chaque année, je fais ma vidéo pronostique. Euh, je vais être sincère avec vous. Cette année, j'ai complètement oublié. Euh, je partais en vacances la semaine où il y avait les Oscars. Et en gros, j'avais toute ma semaine de vidéos de prête. Et euh, en milieu de semaine, euh, on m'a rappelé qu'il y avait les Oscars. C'est notamment Anthony et David qui me l'ont rappelé gentiment lorsqu'on s'est mis à faire les pronostics. Et je me suis rendu compte que j'avais oublié de les faire. Donc je me suis dit que vu qu'on est à peine une petite semaine après les résultats, ça serait l'occasion non pas de faire mes pronostics, mais plus de parler en fait de ce qui s'est passé durant cette cérémonie en trois films. Parce que pour moi, elle peut se synthétiser en trois films. Il y a trois longs métrages qui ont réussi à sortir leur épingle du jeu, ou en tout cas s'ils n'ont pas sorti leur épingle du jeu, qui ont marqué cette cérémonie indéniablement. Donc je me suis dit que plutôt que de s'embêter à refaire toute la liste des Oscars, à essayer d'énumérer tout ce que j'aurais pu imaginer avoir un prix, tout ce qui a eu un prix, tout ce qui n'a pas eu de prix, et c'est bien dommage, et va nous en parler des trois films qui ressortent le plus de cette cérémonie des Oscars 2023. Alors, on ne va pas commencer par le gagnant de cette cérémonie. Parce qu'on en parlera après, hein. il me semble évident que ça n'est pas lui qui ressort le plus. Moi, il y a un film qui m'a vraiment surpris dans cette cérémonie, et qui m'a vraiment étonné, c'est À l'Ouest, Rien de Nouveau. Alors, j'ai critiqué le film dans un rattrapage. Il est bien. Il est vraiment bien, il est dynamique, il a une vraie énergie, et on sent qu'il y a une envie de vouloir s'accaparer le roman qui est à la base. Donc là-dessus, indéniablement... C'est un film qui est intéressant. Mais, comment dire euh, Alors, je sais même pas par où commencer. Euh, meilleur film étranger, c'est plutôt mérité. J'avais plutôt parié là-dessus et je m'étais dit, ouais, ça semble cohérent que le film ait cet Oscar-là. Aucun problème. Mais meilleure musique euh, Non. Non. Euh, non, la musique, elle a certes quelques idées, mais elle n'est pas non plus folle. Et je trouve qu'elle n'est pas très transcendante. Je trouve que dans la catégorie, il y avait Justin Erwitz qui avait proposé quelque chose de beaucoup plus punchy et varié en termes de style. Même si ça ressemblait par moments un petit peu à La, la Lande, euh, ça restait quand même une proposition beaucoup plus radicale et intense. Et alors, ce qui me dérange le plus, meilleure photo euh, Roger Dickens a dû avoir bien le seum, parce que ça n'est pas contre le directeur de la photographie de West orient Nouveau, mais je pense que le directeur de la photographie de Al orient Nouveau a beaucoup regardé 1917 avant de s'occuper de la photo du long métrage. Parce que Roger Dickens devait clairement être... Euh dans un petit coin de sa tête, au vu de certains plans, au vu de l'esthétique globale du film, au vu de l'ambiance, au vu de certains très longs plans qui rappellent beaucoup 1917, et, et ben, je me suis dit que ouais, il devait y avoir un petit souci là-dessus. Ça n'enlève rien à la qualité globale du film, mais de là à lui donner autant de statuettes, euh, j'ai été un peu surpris. Et même si encore une fois je peux trouver des qualités au long métrage, je suis étonné que l'Académie ait choisi de récompenser un tel film qui en plus... J'ai pas eu la sensation a eu un aussi grand retentissement que cela sur Netflix lorsqu'il est sorti. J'ai plus l'impression qu'il a eu une sortie un peu en catimini, de manière très intime. Et j'ai un peu du mal à comprendre du coup pourquoi est-ce qu'il a eu autant de prix. Est-ce que c'était une nécessité de récompenser un long métrage qui sortait un petit peu du lot Est-ce que ça va dans cette vibe qu'il y a depuis maintenant plusieurs cérémonies de la part des Oscars et de l'académie américaine de vouloir récompenser des films étrangers dans une cérémonie américaine Je ne sais pas, c'est très surprenant. Mais en tout cas, à l'Ouest, rien de nouveau, j'ai été complètement estomaqué de voir le nombre de prix qu'il a eu à cette cérémonie. Bon, vous vous doutez, le deuxième film dont je vais parler, euh, c'est Everything, Everywhere, All at Once. Les Daniels ont tout raflé. Je veux dire, cet Oscar, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu une telle radia aux Oscars. C'est impressionnant. Et ça fait débat. Mais je trouve, pour une fois, ça fait débat dans le bon sens. Parce que depuis quelques années, les Oscars ont eu malheureusement euh, le cachet assez mauvais d'être la cérémonie qui récompense des films qui ne devraient pas avoir les Oscars qu'ils méritent. Je pense à Green Book, je pense à euh, Copa l'année dernière. Coda, pas Copa. Copa c'est du jambon. Coda. Euh, l'année dernière qui avait beaucoup étonné. Je pense à plein de gens qui reprochent à Spotlight d'avoir eu le prix. Je pense à plein de gens qui reprochent à Moonlight d'avoir eu le prix. Bon, ça, c'est plus discutable parce qu'honnêtement, les deux films sont tellement impressionnants que c'est bizarre de refuser la qualité évidente du long-métrage. Mais en tout cas, on sent que... Il y a encore cette idée de vouloir trancher, de vouloir offrir à un film une nouvelle porte d'entrée, ce qui, je trouve, est très très bien et va lui permettre potentiellement d'avoir encore une nouvelle vie. Déjà que le film, j'ai l'impression, euh, s'est tapé euh, trois vies, c'est un châle machin, c'est-à-dire qu'il a eu la sortie aux états unis qui était en catimini, il a eu un grand rebond d'audience euh, courant milieu d'année où tout le monde a voulu aller le voir, ensuite il est sorti en France, ensuite il y a eu les premières cérémonies où il était nommé partout, ensuite là il y a les Oscars, honnêtement le film, ouais... C'est un chat, il a 9 vies, quoi. il arrête pas de rebondir et de continuer à avoir une audience, c'est hallucinant. Donc là-dessus, c'est plutôt mérité. Mais clairement, on est sur un Oscar du meilleur film qui pourrait ressembler à une palme d'or. Tout le monde en parle, chacun a son avis à dire, certains sont d'accord pour dire que le long métrage mérite indéniablement d'avoir meilleur film et que c'est une porte ouverte vers des nouvelles possibilités en termes de récompense, que les films de genre vont vraiment avoir une reconnaissance aux Etats-Unis. Là-dessus je suis d'accord. Et il y a l'autre majorité qui considère que le film, aussi sympathique soit-il, représente pour beaucoup les dérives du cinéma de divertissement américain qui veut un petit peu faire tout et n'importe quoi en même temps image du titre du long métrage. Ce qui peut-être met en exergue le fait qu'il y a des gens qui soit n'ont pas compris le film, soit ne voient pas dans ce long métrage la possibilité d'une porte vers d'autres horizons pour les récompenses, sur, en tout cas sur les gros films américains. Je ne sais pas, mais en tout cas, respect. Parce que remporter autant de prix, qui plus est, avec des prix pour les acteurs, c'est très rare. C'est très rare pour être cité. Parce que si vous regardez, les quelques films qui ont eu 11 Oscars, a chaque fois, ils n'avaient jamais les prix d'interprétation. À chaque fois, ça leur passait sous le nez. Et bien là, c'est cet Oscar, c'est un peu moindre, mais il y a quasiment tous les prix d'interprétation. Il n'y a juste pas de meilleur acteur parce qu'il ben, n'y avait pas d'acteur principal, mais sinon, meilleure actrice, meilleure actrice dans un second rôle, meilleur acteur dans un second rôle. Respect, c'est hallucinant, c'est impressionnant, et, et c'est très rare de voir ça. C'est très très rare, je crois que... Le seul souvenir que j'ai d'un film qui ait eu autant de prix dans ces catégories là c'est soit le patient anglais, soit le Science des agneaux. Donc vraiment, ça fait un bon petit moment que c'est pas arrivé. Et le dernier film dont il faut qu'on parle, euh, je suis très déçu. Je m'attendais pas à ce que le film reparte avec 10 000 prix, hein, honnêtement, même si euh, ça aurait été tout à fait sympathique, mais bah, je m'attendais quand même à ce que The Fable Man's, euh, ça ait un peu plus de récompense, quoi. C'est un peu triste, parce que honnêtement, le long métrage de Spielberg, il est il est génial. Enfin, vous m'avez déjà entendu en parler sur la chaîne avec Pierre-Emmanuel, mais le film est génial et il aurait dû repartir avec beaucoup plus de statuettes, parce que là, pff, il n'y a rien eu, quoi. Rien du tout. Même pas une petite pour Steven, ce qui me déçoit beaucoup. Parce que Serge, je m'attendais pas à ce que Michelle Williams remporte l'Oscar de la meilleure actrice, même si ça aurait été bien. Je m'attendais pas non plus à ce que Paul Dano remporte un César, un Oscar de meilleur acteur dans un second rôle. Je m'attendais pas à ce que Gabriel Labelle soit nommé comme meilleur acteur, même si sa performance elle est hallucinante. Je m'attendais pas à ce que John Williams ait la meilleure musique, parce que sa musique, même si elle est très belle, elle n'est pas sa meilleure compo. Mais je m'attendais quand même au moins à un petit prix, genre ouais, meilleur réalisateur. Même pas je ne sais pas ce qui s'est passé. Est-ce que c'est vraiment l'envie de la part de l'Académie de récompenser de nouvelles têtes et de ne pas continuer à faire comme certains le font, notamment au... à la Palme d'Or Où on a tendance à donner un petit peu les mêmes prix à tout le monde chaque année euh, sur la croisette et où du coup ça tourne un peu en rond Je ne sais pas, mais j'ai trouvé ça très dommage parce que honnêtement, le long métrage de Spielberg aura au moins mérité ça pour récompenser entre guillemets l'amour du cinéma. Parce que ben, si ça ne peut pas être Babylone, si ça ne peut pas être Empire of Light, vu qu'Empire of Light était nommé uniquement, je crois, dans Meilleure Photographie, ce qui m'estomac encore au vu de la qualité du long métrage. Euh, mais vu que ces films-là n'étaient pas représentés, je m'attendais au moins à ce que The Fableman soit récompensé pour la lettre d'amour au septième art qu'il donnait. Mais visiblement, le box-office a eu raison du long métrage, l'a enterré avant même qu'il ait pu avoir la chance de montrer le bout de son nez, donc c'est un petit peu dommage, je suis très triste de voir ça, je suis très triste pour Steven Spielberg, parce que Steven Spielberg, on sent qu'il avait mis ses tripes et son cœur là-dedans, je pense pas qu'il a été déçu, très sincèrement, je pense qu'il s'est juste dit, ça ne me surprend pas. Peut-être même qu'il a été content, hein, ça se trouve, pour Everything Everywhere at Once, parce que voir une nouvelle génération récompensée, qui plus est une nouvelle génération qui tente des choses, c'est quand même plutôt cool, et je pense que même lui, avec l'œil historique, entre guillemets, qu'il a sur le cinéma, puisqu'il a plus de 50 ans de carrière dans le monde du 7e art, euh, il en a vu des choses et il a lui-même bouleversé le cours de l'histoire du cinéma avec le nouvel Hollywood, donc clairement ça doit lui faire quelque chose de voir un tel film, être une telle proposition et en plus avoir le droit à de telles récompenses sur la scène internationale, donc déception de mon côté, peut-être que chez Steven ça ne l'est pas, mais en tout cas il a ce petit Oscar si jamais il veut, il peut le prendre, il n'y a pas de souci. Voilà, ça me semblait être les quelques points abordés suite à cette cérémonie. On pourrait, encore une fois, comme je l'ai dit, passer en revue tous les Oscars, mais honnêtement, la plupart des autres prix qui ont été donnés, c'était des prix que j'avais vu venir. Hein, on ne va pas se mentir, euh, que ce soit les meilleurs effets spéciaux, que ce soit le meilleur montage son, que ce soit le meilleur montage, que ce soit tous ces éléments-là, ça me semblait un petit peu évident, tous ces prix, y compris meilleur acteur pour Brendan Fraser. Brendan Fraser, c'était largement mérité, joli comeback euh, d'ici là, on se donnera rendez-vous l'année prochaine, j'espère euh, ne pas oublier cette fois de faire la vidéo pour les pronostics des Oscars, euh, sinon je compte sur vous pour m'en tenir rigueur, euh, mais d'ici là on va se dire d'aller voir des films, parce que c'est bien d'aller voir des films et qu'on se retrouvera ici pour parler de films, de cinéma et de récompenses bien évidemment. A plus